Bonjour Jean-Roch. Bonjour. Ça va bien Oui. Bon, euh, Jean-Roch, euh, ça va faire euh, plusieurs mois que euh, tu as décidé, euh, avec euh, Denis, de, de, de transformer cette organisation, votre entreprise, euh, plus vers une entreprise qu'on appelle entreprise libérée, auto-organisée. Euh, première question, pourquoi tu as décidé de transformer ton entreprise bah, Parce que c'est moi. Euh, J'ai... Euh... Quand j'ai lu le livre de Lalou, euh, pour moi, ça n'a pas été une découverte, ça a été une révélation. Euh, je me suis retrouvé beaucoup là-dedans, dans la façon de, de, de, de gérer une entreprise. Euh, avant, j'avais certains élans de vouloir gérer de cette façon-là, mais je m'empêchais de le faire parce que c'était, j'étais formaté comme ça. j'étais été formaté comme ça à l'université, j'étais été formaté comme ça euh, dans les entreprises. Euh, donc, je m'empêchais de faire certaines choses. Euh, parce que aussi euh, quand je suis allé euh, quand j'arrivais ici euh, dans le stationnement des fois je me disais euh, <coughs> je, je réalisais à quel point que moi j'avais j'avais mis mon environnement de travail comme je voulais l'avoir euh, je, je m'étais donné cette liberté là évidemment c'est plus facile quand on est actionnaire puis je me sentais un peu mal de ne pas pouvoir donner euh, cette liberté là euh, aux autres euh, une autre raison aussi, c'est que je suis convaincu que les gens qui sont, euh, qui, qui sont dans leur travail euh, sont meilleurs que nous pour prendre des décisions. Donc, de libérer le pouvoir décisionnel, puis de laisser les gens pouvoir prendre des décisions euh, au lieu de, de, de centraliser toute cette, cette prise décisionnelle là auprès de 4, 5, 6 personnes. Euh, puis souvent, ça devient des... Il y a un malaise qui se crée avec le temps où est-ce que les décisions sont imposées. Euh, et je le sentais, ce malaise-là, je sentais qu'il y avait beaucoup de, de, de gens qui chialaient, qui n'étaient pas contents, donc euh, de pouvoir enlever ce malaise-là, euh, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est important. De donner l'occasion, en fait, de libérer les gestionnaires aussi, pour moi, c'est quelque chose euh, je trouve d'intéressant à, à explorer et de libérer aussi le plein potentiel des gens en leur donnant l'environnement pour pouvoir prendre des décisions euh, euh, sur tout, en fait, sur absolument tout, qui va faire en sorte que même eux vont pouvoir faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de mettre en place leur environnement de travail pour qu'ils soient heureux. Donc, euh, c'est pour cette raison-là, ces raisons-là. Okay. donc la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, tu étais avec ton associé Denis, oui. là vous avez partagé votre vision à vos employés, oui. donc là euh, ça remonte quelques mois en arrière. Euh, là aujourd'hui, euh, vous en êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu qui, quels sont les premiers changements de ta vie? D'abord, il y a un premier changement dans le dynamisme. Euh, il euh, y, y a beaucoup plus d'initiatives qui se prennent par les gens, meilleure collaboration entre les gens. Il euh, y a beaucoup de, les gens sont plus enjoués, l'énergie complètement différente. Il y a moins de silos. Euh, ça, on, on le sent, on le sent vraiment, là, c'est quelque chose, juste les scrums de production, tout, tout, tout le monde y va, avant ça, c'était juste les gens de production, À les gens de, de, de l'administration y va, les gens de, de l'ingénierie de prod, de l'AR&D, donc, euh, dépendamment des sujets, pas, pas, pas dépendamment des sujets, mais si les gens veulent intervenir, puis euh, pouvoir partager quelque chose, ils le font. Mais, il y a une plus grande transparence, meilleur partage de l'information, des changements... Euh, <coughs> Il y en a tout plein. Euh, on sent une bien meilleure bienveillance au, au, au, au sein de, de l'entreprise. Euh, lorsque quelqu'un va moins bien, ou performe moins bien, ou un comportement peut-être un peu, euh, peu, en fait inadéquat, euh, les gens rencontrent cette personne-là. Puis l'intention c'est réellement d'aider cette personne-là. Donc c'est déjà euh, au lieu de, de, de J'allais utiliser un mot euh, anglophone, là, mais au lieu de, de, de bitcher la personne ou de, ben, c'est vraiment de l'entraide qu'on sent. Donc une meilleure entraide à l'interne. Euh les gens sont beaucoup plus responsables, une responsabilisation, on sent vraiment une responsabilisation, la production est en retard, aujourd'hui on est en avance, les gens trouvent des solutions, C'est plus de la faute de l'autre département, donc meilleure collaboration, on forme un tout, on est là aussi, le client est devenu en avant-plan, ce qu'on qu qu voyait peut-être un peu moins avant. Donc c'est différents changements comme ça. Il y a des changements aussi dans l'organisation qui est en train de se faire. Euh, on a, en fait, on a amorcé différents ateliers, euh, dont la communication, euh, une cafétéria commune, euh, les horaires flexibles s'en viennent bientôt euh, comme atelier. Donc, il y a des changements euh, au-delà de la culture qui est en train de changer. Là, il y a des changements réels qui est en train de, de, de se faire aussi euh, plus tangibles, disons. Euh, J'en aurais plein d'autres à dire, mais c'est pas, pas mal ce qui me vient. Il y a quand même des choses concrètes, hein, parce que depuis, euh, donc depuis que vous avez mis ça en place, aujourd'hui, les, les, les collaborateurs recrutent leurs collègues. Oui, tout à fait. Ça, ça s'est fait. Ouais. Euh, deuxième chose qui s'est fait aussi très rapidement, lorsqu'il y a dans un groupe quelqu'un qui, qui a besoin d'aide parce qu'il performe moins, euh, l'équipe prend en main la, la, la situation. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'était quand même étonnant parce que. Ils le font avec vraiment bien de, plein de bienveillance. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est quand euh, impressionnant. Euh, les gens se prennent en nom aussi dans leur, leur environnement de travail. Tu disais que tu aimerais que les gens, il euh, y en a complètement révolutionné leur bureau par eux-mêmes. Oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Ils ont rénové leur propre bureau à la façon dont ils voulaient l'avoir. Pour un budget euh, extraordinaire, là. je veux dire, c'était rien. En fait, c'était à la limite insignifiant comme budget, donc c'est intéressant. Euh, ce que nous, on a vu depuis qu'on vous accompagne, c'est aussi, même si les gens travaillent ensemble depuis longtemps, en fait, ils ne se connaissaient pas tant que ça. Ouais. Et ça, nous-mêmes, ça nous, nous surprend, parce qu'en fait, les gens apprennent à se connaître. Oui. Et ils apprennent à comprendre les réalités des autres. Ouais. Et donc, ils sont moins dans le jugement, mais plus en l'entraide. Tout à fait. C est, c est, ça se ressent assez facilement, ça. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on voit. En tant que dirigeant d'entreprise, toi et Denis, quel impact ça a sur euh, c'est plus un rôle de coach qu'on que, qu a, je crois, dans, à l'interne. C'est plus. Euh, on est beaucoup moins. En fait, on est moins dans la décision. On, même à la limite, on s'organise pour plus prendre des décisions. On aimerait que les gens prennent les décisions. Donc, on. Euh, euh, c'est ça. C'est vraiment un rôle de coach. Est-ce que c'est difficile de partager euh, des données peut-être plus sensibles? Oui, mais en fait, euh, c'était euh, une crainte que moi j'avais. On dirait que ça se fait naturellement. Avec le temps, euh, on informe. les L'information, il va pas de façon drastique non plus. On, on, ça se fait naturellement. Donc, il y a de plus en plus d'informations qui circulent. Euh, une forme d'éducation si les gens ont besoin de comprendre cette information-là. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on vit. Mais moi, j'avais une crainte au départ. Euh, mais c'est ça, ça se fait... Euh, en fait, <coughs> ça va de soi. C'est pratiquement impossible de... de en fait, c'est impossible de pouvoir mettre l'entreprise libérée. On s'aperçoit que c'est comme un engrenage. Dans cet engrenage-là, vient aussi le fait qu'on qu on, on est plus transparent puis on donne l'information. Ce qu'on voit énormément dans les entreprises, et chez vous c'est exactement le cas, hein. ce sont des, des, des leaders naturels qui, qui vont sortir comme ça, qu'on ne voyait pas forcément. Vous <coughs> avez euh, quand même quelques beaux résultats de, de gens qui, qui se prennent en main et, euh, ouais. et qui, qui prennent des choses en main et qui veulent faire grandir l'entreprise alors que peut-être qu'avant ils étaient effacés. Tout à fait. Il y a des leaders naturels qui ressortent naturellement, puis euh, les initiatives, euh, les gens se retournent aussi naturellement vers eux. Il euh, y a beaucoup d'initiatives qui se prennent, ils s'impliquent, participent, euh, se responsabilisent. Euh, hein, c'est formidable. C'est ce qui change aussi, euh, c'est un des facteurs qui change aussi la dynamique. Là. En parlant des leaders, euh, ben, c'est sûr qu'avant tu avais des, des gestionnaires, avais des, des responsables. Ouais. Euh, dernièrement ils se sont réunis puis on a travaillé avec eux euh, sur euh, comment ils revoyaient ou ils pensaient revoir leur rôle. Euh, comment tu as trouvé cette cette situation? pas cette situation, mais euh, où chacun vient de dire, euh, se remet un peu en cause et, et se dit qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise, pourquoi <coughs> euh, tu l'as vécu, parce que toi aussi tu l'as fait, il n'y a, a pas que tes gestionnaires, toi Denise vous avez fait la, la même chose que les autres, c'est-à-dire, euh, et nous qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui à l'entreprise? ouais tout à fait. Ça... Ça, ça consolide le, le sens pour lequel on vient dans, dans l'entreprise, pour lequel on travaille dans cette organisation-là. Les gens euh, réfléchissent sérieusement à c'est quoi leur rôle. Pour certains, leur rôle change pratiquement pas. Ce qui change, c'est vraiment le fait qu'ils euh, qu décentralisent le pouvoir décisionnel. Euh, mais sinon, euh, pour, certains, euh, pour certains, ça change aussi. Leur, leur rôle change et ils se collent à… On voit qu'il y a un cheminement aussi qui s'est fait, un cheminement… Euh, je dirais au niveau de l'ego, un cheminement d'accorder moins d'importance à un titre, d'accorder moins, moins d'importance à un statut, et peut-être plus d'importance à la contribution, à, au rôle, comment qu'on peut aider, donc tout ça fait en sorte qu'on dirait qu'il y a vraiment, c'est ça, il y a une consolidation du, du sens, la quête du sens est en train de se, se, se, se, se, se, se, se matérialiser. L'avenir, je la vois de façon très positive. Là. Je, je regrette en rien ce, ce changement-là. Euh, si c'est à refaire, je le, je, le, je le ferais plus tôt, euh, je le ferais euh, bon, plus rapidement, mais on, on me dit de, de ralentir un peu, mais euh, oh non, non, pas du tout. Je, je pense que hum, si on se projette dans deux, trois, même l'année prochaine, prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, euh, c'est une entreprise où est-ce que euh, les gens vont être je l'espère, très heureux. Euh, on sent que les gens aussi sont en train de s'approprier euh, euh, de l'entreprise, de la façon dont ils veulent travailler, de, de leur environnement, de, des gens avec qui ils veulent travailler, euh, comment ils veulent travailler. Euh, C'est tout un changement. Non, non, je, je vois l'avenir d'une façon très, très positive. Dernière question. Euh... Si tu avais à t'adresser à des chefs d'entreprise, parce qu'il y en a forcément pour qui c'est quoi, ça reste de la science-fiction. si tu avais une chose à leur dire, ça serait quoi? À ceux qui ont énormément doutes sur ce type de management? Go! Go! <rire> non, non, mais arrêtez d'hésiter, je veux dire, c'est... Ça, on a tous une crainte, on a plusieurs craintes en fait. Euh, je pense que c'est bien d'évaluer les risques, là, mais il n'y a pas de euh, c'est Moi, j'anticipais énormément de risques et euh, j'ai pris aussi un certain temps pour analyser euh, ces risques-là. Je suis quelqu'un de plutôt analytique, donc... Euh... Mais euh, une fois qu'on se lance, euh, il n'y euh, a, a, a, a pas tant de risques. C'est pas un si gros changement que ça à la limite, mais c'est un changement qui est extraordinaire. donc. Euh... Euh, foncez, faites-le, euh, et à mon sens aussi, euh, faites un kick-off, dites-le. Euh, pour moi, c'est un des facteurs clés de succès, euh, quelqu'un qui, qui veut le faire, mais par en arrière, sans trop, à un moment donné, il faut, faut, faut faire le kick-off, donc euh, c'est ça, faites-le. Bon, et merci Jean-Roc, et puis on se revoit très bientôt, on se fera une petite vidéo dans quelques semaines, quelques mois, pour voir où est-ce qu'on est. Excellent. Merci beaucoup